intervention suivante euh, Louis Marne euh, qui est à la fois responsable production numérique euh, aux éditions Alvin Michel et également président du groupe et Standard du syndicat national d'édition et c'est dans ce, euh, ce avec cette casquette que Louis va nous présenter la charte commune de l'édition e nativement accessible qui était évoquée par Luc Audrin lors de la session Quad 9 en 2020 à vous lui. Alors, bonjour à tous et à toutes, alors merci Cathy de m'avoir nommé président, je ne suis qu'animateur mais j'aime bien prendre du grade, ça fait toujours plaisir de prendre du grade comme ça. Alors je vais tenter de partager l'écran comme on a fait tout à l'heure, partager l'écran, voilà, et là logiquement, hop hop hop, hop. Euh, C'est aux présentations, afficher le mode plein écran. Ça y est, ça devrait marcher là. Tout le monde le voit. Bon, alors voilà. Donc, euh, je vais vous présenter l'aboutissement des travaux qui, que nous avons menés au sein du groupe Normes et Standards de, du SNE ces deux dernières années et pour qui a abouti à la charte commune de l'édition EPUB nativement accessible? Alors, j'ai choisi. Pour présenter cela, une gravure tirée des trois mousquetaires, parce que je la trouvais déjà sympathique, parce qu'elle illustrait le propos qui est euh, le fameux serment un pour tous et tous pour un. Alors c'est pas exactement la même illustration. Là ils sont bras dessus bras dessous, tous les, tous les trois mousquetaires, et ils brandissent fièrement les euh, épées qu'ils ont pris au garde du cardinal. Et donc c'était juste pour présenter, pour dire que l'union fait la force. C'est-à-dire que si tous les éléments de la chaîne de l'édition se parlent et, euh, et discutent entre elles, on pourra aboutir plus facilement à des e-pubs nativement accessibles. Alors, depuis 2016, effectivement, euh, nous travaillons sous l'impulsion de Luc Audrin, que je tiens à saluer parce que je sais qu'il est là, qu'il qu nous écoute. Nous travaillons au sein du groupe normes et Standard à la prise en compte de l'accessibilité dans les livres numériques dans le monde francophone, en France plus particulièrement naturellement. Alors 2016, c'est aussi le début des votes au Parlement européen sur la directive sur l'accessibilité. Donc nous avons regardé où placer l'accessibilité dans la chaîne du livre et la conclusion naturelle a été que finalement l'accessibilité, c'était un écosystème complet. L'accessibilité, elle doit intervenir d'un bout à l'autre de la chaîne du livre pour rendre effectivement le service attendu par tous les publics. C'est-à-dire qu'on part donc de l'éditeur avec naturellement l'auteur. Ça va toucher la production, la certification de l'ePub, la distribution de euh, ce projet numérique, la diffusion, le prêt en bibliothèque, et puis ça touche naturellement de l'autre côté de la chaîne les éditeurs de logiciels et les constructeurs de matériel, ce qui couvre les quatre points qui sont sur le slide, c'est-à-dire les, les enjeux, le public, les métadonnées associées et les méthodes de réalisation des livres numériques. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais je vais l'indiquer dans le PDF que je vais refaire. Je vais indiquer l'endroit où vous pouvez trouver tous ces travaux qui sont sur le site du SNE. Alors, avant de commencer véritablement, j'ai deux remarques importantes. Alors, la première, c'est que nous n'allons parler que de l'IPUB e et pas du PDF. Alors, pourquoi je, je mentionne le PDF tout à coup C'est parce que euh, plusieurs fois, euh, ces, ces derniers temps, on m'a posé la question euh, dans l'entreprise, dans pourquoi ne pas passer par le PDF au lieu de s'embêter à faire des IPUB e 3 nativement accessibles Le PDF peut être accessible, effectivement, il peut l'être ça paraît une, folie, une solution de facilité pour toute la chaîne du livre enfin pour, surtout pour l'éditeur et son graphiste puisqu'on a l'impression d'appuyer sur un bouton et que tout va, tout va très très bien marcher mais cette apparente simplicité, c'est un leurre. S'il si, euh, y a une somme considérable de travail à faire pour rendre un PDF accessible, beaucoup plus que pour rendre un EPUB accessible, le Desi Consortium se bat, lui, pour l'adaptation de l'EPUB. Et si vous allez à l'adresse qui est indiquée, vous verrez euh, pourquoi il a raison de euh, promouvoir à fond l'EPUB par rapport au PDF accessible. La deuxième remarque, c'est qu'on ne va parler que de l'édition inclusive, parce que l'édition inclusive, ce, ça va, ce sont toutes les mesures nécessaires pour permettre aux, aux personnes aux différents handicaps d'accéder à la lecture qui seront prises au moment de la création du livre numérique. Et même, on nous essayons, au sein du SNE, au sein des différentes entrep de, des entreprises dans lesquelles nous travaillons, nous essayons de faire remonter en, ces mesures en amont, de les faire passer plutôt du côté éditorial, pour que la chaîne soit beaucoup plus huilée, pour obtenir beaucoup plus un, des livres numériques accessibles d'une façon beaucoup plus simple. Et enfin, parce que comme nous l'avons vu il y a peu, l'édition inclusive s'oppose à l'édition, enfin, s'oppose, est différente de l'édition adaptée qui, elle, consiste à adapter un contenu pour un besoin très précis, que ce soit du braille, du livre audio, du livre grand caractère, etc. etc. Alors, Les enjeux stratégiques qui, ont, euh, qui nous concernent et qui ont mené à cette charte, c'est que l'accessibilité des livres numériques en personne aux situations de handicap sera une, légale, une obligation légale européenne, on l'a vu, on l'a répété, qui sera transposée en droit français à l'horizon 2025. Donc on peut dire c'est dans quatre ans, si on peut prendre le temps, non, il faut s'y mettre dès maintenant. De fait, le livre numérique accessible deviendra la seule manière envisageable de produire des livres numériques commerciables commercialisable, pardon. Ne pas anticiper ce changement ou le mettre des freins à ce changement signifie que les acteurs de l'écosystème prennent le risque de disparaître purement et simplement du paysage numérique. C'est pourquoi le SNE soutient le développement d'une offre. Inclusif, d'ePub pub accessible. Alors bon, vu comme cela, c'est un peu, c'est un peu dur de, de présenter cela comme ça là en disant que euh, certains acteurs risquent de disparaître. Euh, pour l'instant, euh, seules les plus grandes structures éditoriales sont concernées par euh, cette obligation-là. Tous les autres pourraient dire ouf, on passe à, en dessous. Mais euh, nous verrons que cette charte peut apporter beaucoup dans la manière de structurer un texte et donc de, la, de produire des e numériques accessibles. Alors, voilà, donc dans les enjeux stratégiques, j'ai trouvé une vieille image de 1915 qui est une image un, qui date de la, comme on peut imaginer c'est une image de propagande de la Première Guerre mondiale, où il y a marqué l'union fait la force, jeu stratégique. Alors, vous avez un, le coq gaulois qui écrase l'aigle allemand, entouré du bulldog anglais, du lion belge et de l'ours russe. Euh, les sous-titres j'en ai changé juste un parce qu'il était vraiment trop connoté et j'ai mis comment l'accessibilité sera maîtrisée par les alliés jeu très intéressant pour les grands et amusant pour les petits parce que c'est exactement ça c'est un jeu que nous avons mené d'une certaine façon avec tous les acteurs de la chaîne du livre pour euh, produire cette charte nativement accessible c'est euh donc, le SNE souhaite euh, euh, accompagner les éditeurs et prestataires dans la fabrication de cette offre. Nous avons jugé nécessaire de partager en français de manière pédagogique toutes les contraintes techniques à mettre en œuvre pour relever ce nouveau défi, et ainsi que tous les savoirs répartis dans, toutes les, dans les différentes sociétés de la chaîne du livre. Alors cette mutualisation permettra de soulager et de faire converger les efforts de tous les acteurs, commanditaires, prestataires, pour une production nativement accessible de livres numériques. Donc nous sommes arrivés à une mise en commun de savoirs répartis dans les différentes sociétés, ce qui était euh, comment dire, une gageure au départ, et finalement tout le monde s'est pris au jeu, c'était vraiment un jeu collectif, comme ça on est en, rapport, en raccord avec l'image que j'ai choisie, c'est un jeu collectif auquel nous nous sommes soumis afin de proposer un socle commun sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour produire de la meilleure façon des IPEV e nativement accessibles. Nous avons mis tous les maillons de la chaîne de livres dans la boucle et interrogé tous les acteurs, des prestateurs aux utilisateurs. Le périmètre, parce que quand même, nous avons des limites. Les publications de type texte, c'est-à-dire on appelle en le noir tout ce qui est imprimé en noir le roman les essais poésie théâtre sans images informatives et dont la maquette permet de produire facilement un epub reflowable constitue le premier jalon de cette production nativement accessible. Alors vu comme ça, on a l'impression que c'est très restrictif alors que non, c'est justement c'est pas aussi restrictif en lisant la charte comme j'espère que vous allez le faire, vous verrez que vous pourrez traiter toutes les publications qui sont structurables, qui ont une structure, sciences humaines, universitaires, mais aussi livres de cuisine, guides, certains livres parascolaires, nous sommes juste coincés par les, la description euh, alternative des images, que ce soit les images, les graphiques, les diagrammes, et ça c'est euh, un deuxième atelier sur lequel nous sommes en train de travailler au sein du groupe Normes et standards euh, du SNE, c'est le, euh, le, le deuxième atelier. Donc pour l'instant la charte ne va pas, ne, ne va pas parler des images, des images informatives, hein, les, les, les images euh, purement illustratives, vous pouvez les mettre et ne pas donner de texte alt, elles ne, elles ne seront pas lues. Alors la charte, les remarques avant de commencer, la charte se base sur des standards existants. Alors les standards d'accessibilité ne définissent pas de nouveaux formats on ne va pas redéfinir le nous restons toujours au sein de le On souligne avec insistance tout simplement les bonnes pratiques dans l'usage des formats existants. La charte inclut systématiquement les pointeurs vers les référentiels d'accessibilité à respecter pour que tous les acteurs de la chaîne de livre puissent s'approprier ces référentiels, pour que les prestataires puissent offrir des prestations de nativement accessibles à tous les éditeurs, Alors, quel que soit le prestataire, quel que soit l'éditeur. Et pour que les EPUB ainsi produits, puisqu'ils seront faits de la même façon ou en respectant les mêmes référentiels, puissent être labellisables par un organisme certificateur indépendant. Les référentiels, je ne les ai pas marqués ici, ils sont peu nombreux. C'est l'EPUB Accessibility 1.0, l'EPUB Accessibility Techniques 1.0, le WCAG 2.0, donc WCAG Web Content Accessibility Guidelines. Le WAI ARIA 1.1, c'est-à-dire le Web Accessibility Initiative, Accessible, Accessible Rich Internet Application, et le Digital Publishing, WAI ARIA, modèle, module 2010. Alors ça, c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Pour ceux qui suivent les discussions de l'EPUB 3 Publishing Group, là, on en a parlé au, au tout début, euh, eh bien, il y a tout un débat sur le niveau WCAG, c'est-à-dire 1 ou 2A, requis pour correspondre aux recommandations de la version 1.1 de EPUB Accessibility, qui est en draft en ce moment et qui n'est pas encore en recommandation. Alors, on s'orienterait, il y a toute une discussion, euh, vous pouvez la voir sur leur GitHub, on s'orienterait vers un niveau 2A, de toute façon, les différents niveaux, que ce soit A, 2A, 3A, sont précompris dans la charte. Lui, juste un petit rappel du temps. Euh, voilà, dans... Oui, je sais, j'ai toujours tendance à déborder un petit peu, je suis désolé. Donc, on va aller beaucoup plus vite. Alors, donc le... Pour aller très vite, le la, la but de la charte n'est pas de réécrire les différents référentiels, mais de se mettre en conformité avec les exigences de ces référentiels. Alors la charte apporte des éclaircissements sur tout ce qui fait question dans les standards d'accessibilité et surtout sur tous les éléments qui appellent des choix stratégiques et technologiques. Je vais vous donner juste deux exemples pour euh, comprendre le, comment dire, nos choix, enfin notre, notre façon de travailler. Alors voilà, par exemple, pour une bibliographie, vous avez une solution haute qui est présentée, donc euh, vous apercevez ici que vous avez, EPUB, vous avez les type bibliographie, leur traduction dans les aria, dans les rôles aria, donc doc bibliographie, et pour chaque entrée, vous avez biblio en tribu Ça, c'est la solution haute qui permet de euh, d'être de correspondre au standard de 2 A. Mais vous avez aussi la solution basse qui est celle de traiter tout simplement. La, les, en par paragraphe, les entrées bibliographiques. Elle sera aussi prise en compte, ça ne posera pas trop de problèmes, je pense, pour euh, le, le, le public auquel c'est destiné, mais la solution haute est, comme pour moi, la meilleure, puisqu'elle permet véritablement d'identifier, de, euh, de mieux structurer euh, une bibliographie. Un autre exemple, c'est par exemple l'italique. On a l'impression que l'italique, c'est une représentation visuelle particulière. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez six possibilités dans la charte de mettre un, un texte ou un, ou un mot en italique. Si on va à l'exemple suivant, qu'est-ce que j'ai fait hop, Voilà. Il s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme. C'est un site parce que c'est une œuvre. La euh, synédier, une langue, euh, c'est une locution étrangère, donc c'est entre des EM. Et la nouvelle réglementation, on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est la balise I. On pourrait croire que la balise I est la balise classique qu'on pourrait utiliser partout, et non, il y a une gradation spécifique dont il faut tenir compte. Alors, comme vous pouvez le voir dans ces deux exemples, on va, dire, on va remonter finalement... Euh, les problèmes au niveau du couple éditeur-auteur qui devient l'élément pivot de cette démarche pour déterminer quel choix il faut opérer alors par éditeur-auteur c'est pas que eux deux qui vont, euh, qu ils vont euh, faire la... ce, ce travail là puisqu'ils vont être épaulés par toute la chaîne de fabrication et ainsi de suite de, de, de, de, dans une maison d'édition mais tout simplement ce qu'il faut aboutir c'est une préparation de copies structurées qui va devenir un élément essentiel alors, ce sera aussi intéressant d'avoir un élément, euh, une préparation de copies structurées euh, de, de meilleure qualité, parce qu'on pourra obtenir aussi bien un EPUB de très bonne qualité euh, nativement accessible, mais aussi un livre imprimé qui aura une typographie irréprochable. Et donc, l'EPUB test dont on parlait tout à l'heure sera mis à disposition le mois prochain, le temps que euh, tous les euh, membres du. Euh, du S, du, de la commission euh, normes et standards et le temps de donner son accord, sachant que l'IPUB a été fabriqué la semaine avant Noël. Donc, euh, il y a eu un peu de temps qui a été perdu. Enfin, la charte n'est pas complète, n'est pas totalement complète. Enfin, je refais encore un appel à commentaires, c'est-à-dire si vous pouviez la lire, essayer de la travailler, essayer de, de voir comment. Euh, on peut, vous pouvez euh, mettre bout à bout tous les éléments qui sont à l'intérieur, et tout ce qui vous paraît illogique, que, tout ce que vous ne comprenez pas, il faudrait nous le faire remonter via le SNE, afin que nous présentions au Salon du Livre Paris, qui logiquement tient au mois de mai 2021, une nouvelle année, la charte enfin complète. Pour l'instant, elle est déjà presque complète, mais si vous avez des, des, des remarques, des problèmes, etc., ce sera l'occasion de la corriger. Et donc voilà, la voici, vous la trouvez sur le site du SNE, je mettrai l'adresse et je vous souhaite une bonne lecture. Voilà. Merci beaucoup Louis pour cette présentation extrêmement claire et également pour ce travail très important mené par le par SNE, c'est une ressource extrêmement riche qui va servir à toute la profession, donc bravo pour ce travail je passe la parole à, à Priscille pour les questions ou les commentaires. Je oui, me rappelle euh, qu'il faut passer par le chat pour les poser. Oui, n'hésitez pas à, tous à poser vos questions à l'écrit via le chat. Euh, alors, il n'y a pas de, de questions pour le moment à proprement parler. Votre euh, intervention euh, était extrêmement claire. Moi, j'en ai juste une, une petite déjà pour... Euh, pour bien confirmer, euh, confirmer euh, ça. Donc la charte est accessible euh, sur le site du SNE et ouais. est en version euh, consultable et euh, amendable. Euh, amendable avec des... Tout le monde peut faire des retours euh, sur cette charte jusqu'au Salon du Livre de Paris. C'est bien ça euh, Oui, euh, alors là, effectivement, là vous me posez une colle. Euh, je pense qu'il faut passer euh, par... Euh... Euh, le SNE est par Tiffane Duchesnois qui, qui, qui transmettra. Je ne pense pas que la charte la charte est en PDF, donc elle n'est pas euh, elle est pas amendable facilement. Oui, on, on peut faire des retours par, par mail. ou. Exactement, voilà. oui, c'est ce qu'on attend, c'est surtout ça ce qu'on attend. Très bien. D'ailleurs, il y a Tiffaine Duchesnois qui a mis son contact dans le chat, hein, donc elle précise bien que vous pouvez envoyer vos commentaires directement par mail. Euh, et une petite euh, remarque euh, complémentaire euh, de Monsieur Cellier euh, par rapport à la directive euh, euh, concernant l'accessibilité des livres numériques, donc elles seront les exigences de cette directive seront bien effectives à compter du 28 juin 2025, mais il souhaitait souligner que la transposition de la directive en droit français va intervenir tout de même dès euh, juin 2022. Voilà, même si ce sera applicable qu'à partir de 2025. Oui, non, non, mais effectivement, pour nous, en tant qu'éditeurs, c'est 2025 qui est la, la, la, la, la date à retenir. Euh, une petite question, dans le cadre des livres dont les auteurs sont décédés, comment s'opérera la prise de décision de l'éditeur quant à l'encodage alors, pour avoir travaillé pendant huit ans aux belles lettres, où euh, comment dire, euh, nous avons travaillé que sur des textes euh, d'auteurs décidés depuis 2000 à 3000 ans, euh, c'est l'éditeur qui, euh, comment dire, là, euh, fait le choix de l'encodage, enfin, de, de, de, de la structuration et du, et du, du balisage. L'encodage, c'est un autre terme, ça concerne les, les, les polices, enfin, les, la façon de rendre le, le, les caractères. Oui. Donc ça, ce sera vraiment, c'est un, un travail éditorial de, de, de, de, de, au fond. Mm. Ça fait. Parce que faire une, comment dire, dernièrement, j'ai fait la c'était chez Alba Michel, on a fait un recueil de tous les, tout Homère, donc tous les textes du, de, de, du poète grec. Il est évident qu'on ne lui a pas demandé son avis pour certaines choses. Évidemment. Euh, bien, merci beaucoup pour ces quelques compléments. Cathy, il n'y a pas d'autres questions